Comment avez-vous obtenu cette bague Tu vas piller deux ou trois temples Dévaliser le musée Juste quelques recherches historiques. Putain de merde. J'ai un client qui est prêt à débourser un groupe. Un paquet de fric, si on obtient un certain objet. Ça s'appelle le joyau des désirs. Ça doit valoir des millions, des centaines de millions. Une minute, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est des faux. Eh bien, c'est un faux. Tu t'es fait avoir. Le code d'honneur des voleurs, c'est ça Et un homme d'affaires très doué. T'es un pirate On va leur voler leur trésor quand ils auront le dos tourné. Tu vas tous nous faire tuer Allez, ça va, aller. Je crois bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? PS4 for the players.